Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre élément. Pour information, nous utilisons euh, l'outil Shita de la plateforme Budreal hein, pour, pour faire de la création de site internet. Donc, l'élément dont nous allons parler aujourd'hui, c'est iframe. Pour cela, on va aller chercher les éléments. Donc, vous cliquez sur Ajouter élément et vous aurez toutes ces fonctions. Et là, ici, on a iframe. GetResponse, Bon, ça, c'est une fonctionnalité. On ne va pas en parler dans ce tuto. C'est particulier, ça peut utiliser l'auto-répondeur GetResponse. Euh, donc là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est iFrame. iFrame, c'est quoi Ça sert à quoi En fait, c'est une fonctionnalité qui vous permet d'importer d'autres sites euh, que vous pouvez afficher sur votre site internet. Et puis, euh, après, vous pouvez également importer des codes. Ça vous permet par exemple d'importer. Euh, des... Vous pouvez récupérer des informations de Facebook euh, que vous pouvez afficher également sur votre site ça vous permet de faire pas mal de choses alors donc comment ça se passe juste pour vous donner euh, une idée je vais aller sur le site de l'agence je fais ça copier tac je remonte ça je reviens là et je vais dessus je clique sur ce crayon et je vais là je vais mettre mon code mon lien par exemple je fais coller je fais appliquer je fais enregistré et déjà vous voyez hein, que, que, que ça apparaît hein, euh, comment ça s'apparaît sur comment ça apparaît sur le sur le site ok donc là par exemple là je fais ça donc ce qui est embêtant étant donné que la page elle est très longue il euh, y a la barre de scroll à côté. Okay. Voilà, moi j'aime pas trop tout ce qui est scroll sur si scroll, j'aime pas trop. Ça m'agace. Mais bon, des fois, on ne peut pas, on peut pas, on peut pas plus que ça. Mais je pense que euh, sur certaines euh, des fois il y a des iframes qui s'élargissent en fonction du euh, en fonction du contenu qu'il y a dedans. Bon, je vais là. Et si je recharge cette page, hein, vous allez voir notre iframe qui apparaît. Ok, avec euh, le scroll là qui est là et puis l'autre scroll de la page principale. D'accord Ça c'est l'idée de l'iframe. Donc du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec ça Ou plutôt, quelles sont les autres fonctionnalités Bon, disquette, euh, c'est pour enregistrer l'élément. Euh, ici, c'est pour accéder aux autres fonctionnalités. Superposition, ça c'est les fonctions de superposition. Pour centrer sur la page, pour dupliquer, pour cacher, pour supprimer. Donc, si on va regarder les autres fonctionnalités... On va regarder les fonctionnalités un peu plus en détail. Donc, on est dans Réglages généraux. Réglages généraux, je peux mettre mon effet en pleine largeur. Ok, je peux mettre l'activer, activer HTML en ligne. Bon, je ne sais pas vraiment la, comment est -on, la, euh, la différence. Ce que je ne sais pas ce que ça apporte au fait le HTML en, en ligne. Donc, euh, je l'ai pas vraiment testé. Donc, euh, je ne pouvais pas. Euh, faut vous informer un peu plus là-dessus, mais n'empêche que vous avez la possibilité de mettre soit un lien, soit un code, d'accord Et ça va faire pareil. Donc tout dépend de ce que vous avez. Si vous avez un lien, vous ramenez le lien. Si vous avez un code, vous le mettez là. Ok On fera le test tout à l'heure avec, avec euh, Google Maps euh, ou peut-être dans un autre tuto avec Google Maps. La taille, donc la taille, vous pouvez régler ça ici hein, avec les curseurs. Mais moi, d'habitude, ce que je fais, c'est de le faire manuellement parce que c'est un, un peu plus pratique pour moi euh, de le faire manuellement, okay? euh, de le dimensionner euh, en fonction de ce que je veux faire. donc Voilà, c'est facile à faire. Euh, donc, il y a la taille, taille minimum. Donc, taille minimum, en fait, c'est le minimum... Euh, euh, oui, c'est la taille minimum. Il n'y a pas, pas d'autre chose à, à dire là-dessus. Dans le prochain tuto, en fait, je vais vous parler des autres fonctionnalités de, de, de ok Si on a le temps, on fera aussi un test là-dessus. Donc, pour ceux qui aimeraient créer le site Internet eux-mêmes, nous avons mis en place au niveau de l'agence web AdWaveDeux une formation gratuite. Pour cela, je vous invite à aller sur notre page euh, web, notre site Internet, adouvideo.fr, scroller jusqu'au milieu de la page. Et vous aurez un bouton, c'est marqué « Je commence ma formation ». Vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir le faire. Nous sommes une agence web, donc ça nous ferait plaisir de vous, de vous créer de créer votre site internet ou de gérer vos campagnes marketing hein, sur internet, que ce soit Google Ads, ou Facebook Ads ou autre. Donc pour cela, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter en nous envoyant un formulaire euh, en cliquant sur ce bouton ou envoyez-nous un mail à cette adresse ou appelez-nous directement. N'oubliez pas hein, de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube ou, ou LinkedIn en, en tapant agence web AW2. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.